Ok. Euh, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer grâce à Google Business, qui va se trouver ici. Comment servir de Google Business pour créer un poste comme celui-là, le brancher sur votre site internet, puis partager l'article de votre site internet sur Facebook, et grâce à toute cette manip, vous serez en premier dans Google quand vous ferez une recherche. Pour cela, en 1, je vais créer un article. Le titre de l'article, ça va être Formateur Facebook. Toulouse. Grâce à cet article, grâce à ces mots-clés-là, donc j'ai mis ces mots-clés-là, parce que quand ces mots-clés-là, je vais les mettre dans Google ici, je veux apparaître en premier dans la zone recherche. Pour cela, il faut que je retrouve ici. J'ai mis ça. Il faut que je mette une photo. Je mets en pause. Je relance. C'est parti Donc je vais rajouter une photo à l'intérieur. Cette photo qu'est-ce que je dois faire Elle là, vous avez vu le nom qu'elle a, elle a un nom avec des chiffres donc c'est un dans Google. Donc La première chose c'est que je vais la renommer et je vais l'appeler comment Comme le titre formateur- facebook pro toulouse OK Mais la photo doit être euh, pas trop lourde à charger Bon on fait 70 K.O. ça va à peu près je, dois, je vais faire en sorte de la réduire Donc je vais l'ouvrir avec les outils gratuits Qu'il y a euh, dans vos ordinateurs Par exemple l'outil photo Merde. Voilà. C'est un outil gratuit. Et je vais recadrer un peu la photo pour réduire un peu la taille. Et je me sers du nombre d'or. Vous avez vu, il y a des cadres. 1, 2, 3 cadres. Cadres. Oui et on, les cadres sont faits pour, pour poster l'information la plus importante au milieu vous avez vu là il y a des axes ici quand je bouge donc en fait l'idéal c'est de bouger la photo ce qu'il ne faut pas, faut pas qu'elle soit là il faut qu'elle soit dans l'entraxe ici parce que là je regarde par là ok mais une fois que ça c'est fait c'est bien de la retourner parce que comme ça je regarde vers le sens de la page j'ai je fais et retourner donc là c'est encore mieux. Allez j'enregistre. Formateur, vous la Toulouse, bureau, enregistré. Ok. Je vais insérer ma photo à l'intérieur. Image. je vais récupérer mon image je crois que est dans le bureau je crois elle est là et j'insère l'image là c'est un exemple que j'ai fait avec mon stagiaire hier je l'ai recadré et mon image doit se balader par là c'est trié par le normalement. ctrl f formateur La voilà insérée. Je vais réduire un petit peu la taille, elle est un petit peu grande. Voilà. Pour je vais faire une mise en page un peu bateau. Et je mets du texte. Dans ce texte, je vais mettre un peu de mots clés. Euh, belle journée, donc on est positif. Oui, mais t'as raison. Belle journée de formation avec des stagiaires sympas. Bon, là, j'exagère. Là, je mens. Mais des stagiaires sympathiques tour de Facebook de Google du business et du référencement bon on est pressé là je vais le laisser comme ça je vais centrer aussi Hop, alors est-ce que de référencement? Je vais vérifier, belle journée de formation. Des stagiaires sympathiques autour de Facebook de référencement. Ok, allez, je vais mettre ça dans mon blog. Euh, C'est coulisses. enregistré fermé. Ah La balise Alt pour les aveugles. Clic droit. Propriété. Et vous avez tous les logiciels un truc qui s'appelle Alt Alternative. Cette image représente re euh, un format Facebook dans une salle de formation donc là j'ai rempli les critères pour les handicapés Allez, on va mettre un petit F majuscule je pense que c'est ça Et dans une salle une salle de formation modifier ok Là, je viens de faire mon article de blog. Vous voyez, c'est court. Ça m'a pris 15 secondes avec les explications. Voyons voir le résultat. Merde, ça apparaît pas. Qu'est-ce que j'ai foutu Si, publier. Parce que c'est chez le bon truc. Mmh. Bon, ouais, peut-être que je n'avais pas enregistré, c'est possible. On va vérifier. Ah si, c'est bon. Je n'avais pas enregistré. Donc j'ai un titre. J'ai mon nom. Et j'ai la date. J'ai l'image. Et j'ai mon texte. Bon. OK. En cliquant ici, donc euh, j'ai l'adresse à de mon article, je vais donc aller maintenant sur Google Business. Alors euh, ici, je suis sur Google Business. Pour aller ici, j'ai mon Google Business ici et je vais cliquer sur Post. En cliquant sur Post, j'arrive sur l'ensemble des posts que vous avez éventuellement créés. Et donc je fais Nouveau Post. Je clique ici. Il me demande une image. Bah a priori, je vais mettre la même tout à l'heure voilà ici je vais mettre le même titre que mon article c'est-à-dire cet article là copier alors pas là Bon j'ai ouvert un peu trop de choses. Voilà, je vais rattraper. <rire> ok, ok, ok. C'est ici, c'est pas là, ça va venir, c'est ici. Et je fais coller. Formateur Facebook. Et Toulouse avec un T majuscule. Voilà. Je rajoute mon bouton. En savoir plus, pour que le référencement soit rapide, ne cliquez pas ni sur événement, ni sur offre, ni sur produit, vous cliquez sur nouveauté. Et ici, si il me demande un lien. Le lien sera le lien, hop, c'est pas celui-là, je vais couper, de ça. Formateur Facebook Pro. Donc je copie ça. Bon, je ne sais pas si j'ai bien copié, on va vérifier et je fais coller. Je fais maintenant publier. Voilà. Je vais retourner dans mon Google Business. Et pour visualiser, pour visualiser ce qui se passe dans Google, je peux cliquer ici quand je suis sur le bouton Accueil. Je peux cliquer sur Vue dans la recherche ici et afficher la recherche Google. Bim. Donc j'ai bien mon Google Business et j'ai bien mon article. Donc vous avez vu qu'on peut en avoir autant qu'on veut ici à l'intérieur. Si il y en a d'autres en faisant défiler comme ça. Il y en a d'autres qui seront là. Formateur Facebook Pro Toulouse. Si jamais je clique sur ce bouton, ça m'envoie directement sur la page du site correspondante. C'est ce qu'on appelle un lien entrant. Google adore les liens entrants. Maintenant, je vais copier ça. Et partager ça sur Facebook. Je vais sur Facebook et je vais sur ma page pro voilà il m'a pas récupéré l'image, c'est un problème de connexion donc je vais faire ça et recommencer. Ça arrive de temps en temps, hop. Ça peut arriver, on va voir s'il me la prend là, c'est l'image. Voilà. Donc, si votre image n'apparaît pas la première fois, vous le faites une deuxième fois. Il m'a mis deux images. Donc là, une, deux. Cette image-là m'intéresse pas, donc je décoche ici. Et donc, je que cette image-là qui va apparaître. OK. Je vais rajouter mes hashtags. Alors, je vais mettre un petit libellé. Jour... Né de formation à la chambre de métier à Toulouse. Ouais, on peut les enlever. Hop. Ensuite. Je vais rajouter... le lien Oui, on peut l'enlever. Euh, tu peux le laisser. En général, je le laisse, mais c'était pour... Euh, relève, on enlève, on va... Oui. Il est Des... Des... même branché euh... Ah oui, affirmatif. Ah. Voilà, donc... Euh, hop, Je vais mettre un petit J ou majuscule. D'accord. C'est <rire> Donc, je... je vais rajouter mes hashtags. Hashtag numéro un. Un espace, il hein, ne faut pas que ça soit collé. Hashtag. Je vais mettre. Bien. Un espace. Hashtag. Euh... Euh... For. Euh, merci Bajuma, c'est Facebook Pro. Bon, on est pas mal, journée de formation à la Chambre des Métiers à de Toulouse. Non, non, non, non. Normalement, je dois mettre plus de texte. Hein. Là, c'était pour le faire rapidement, pour vous le montrer pour, euh, dans le cadre de la formation. Ensuite, est-ce que je veux que ça apparaisse sur mon fil d'actualité Bah Oui, évidemment. Est-ce que je veux le partager maintenant alors soit je dis maintenant et puis ça apparaît, soit je fais programmer, et à ce moment-là, je peux dire que ça apparaît que demain, après-demain, etc. Donc c'est quoi l'intérêt C'est que si les 2h du matin, il n'y a personne qui va le voir, et on fait apparaître les heures où les gens sont sur Facebook. Là c'est une bonne heure, donc je laisse maintenant. Hop là, est-ce que je le mets sur Instagram? Allez ouais, si. Hop Bon, je prends mon mot de passe, Instagram. Euh, Est-ce que c'est public Moi, je veux que ce soit public, évidemment. Et je clique sur partager maintenant. Voilà. Je viens de faire ça. Donc ça, ça apparaît sur ma page Si vous avez vu, ça n'a pas duré longtemps. Ça, comme quoi, c'est efficace et je commence déjà à avoir des likes. Euh, donc, en fait... Euh, ça c'est fait. Ce que je peux faire, c'est le partager sur ma page perso. D'accord, ah, c'est là sur mon journal. En faisant ça, ça apparaît sans page perso. C'est de quoi l'intérêt C'est que les gens voient, vont pouvoir le voir ici. Les gens vont pouvoir le voir sur le fil d'actualité. Bon, c'est pas un bon exemple, <rire> cette image. Euh, ici. Et ils pourront la voir sur la page pro. D'accord. Donc si je résume en 1 on va sur le site internet que vous avez et peu importe l'outil, normalement tous vos outils permet de faire euh, du blog. Vous créez un article dans votre blog. Moi, mon blog, il est branché ici. Et vous avez l'article ici. Une fois que ça, c'est fait, vous partagez cet article-là en cliquant ici. Et vous le partagez sur votre Facebook. Sur votre Facebook, vous le partagez sur votre page perso. Okay. Et enfin, vous allez créer un post. sur lequel vous souhaitez mettre à peu près la même image puis vous mettez évidemment le même titre et vous mettez le lien de votre site internet là globalement nous sommes le 9.04 et donc euh, moi d'ici vendredi copier le jour où vous mettez ce que vous avez saisi dans le titre dans Google ça permettra d'être en, posi oh ben euh, en position. d'accord. Euh euh, ben en position. Bala en dix minutes. Euh à l'intérieur.